Bonjour et bienvenue dans ce tuto rapido consacré au reporting comptable mensuel et plus précisément à l'élaboration de trois tableaux indispensables à la gestion financière quotidienne de l'entreprise. De quoi s'agit-il Le reporting mensuel va nous permettre d'avoir quasiment en temps réel une vision à la fois sur la formation du résultat et sur la trésorerie. En effet, dans une entreprise, on peut avoir du résultat et pas de trésorerie, et inversement, avoir de la trésorerie et pas de résultat. Il faut donc, en conséquence, monitorer les deux éléments. La finalité du reporting mensuel est de faire parler ses comptes au présent, c'est-à-dire quand les faits sont en train de se produire, afin de prévenir toute dérive et d'enclencher à temps les actions correctives nécessaires. Le reporting consiste à collecter des données récentes, pour autant, tout tableau pourra également inclure des données historiques et des données prévisionnelles. Nous allons vous proposer par la suite d'élaborer trois tableaux mensuels de gestion comptable et financière. Ces trois tableaux peuvent être indépendants, mais seront plus efficients s'ils sont réalisés en même temps, d'autant que certaines données des deux premiers tableaux seront utilisées pour le troisième. La périodicité de ces tableaux étant mensuelle, afin d'en conserver la performance, on se fixera une deadline des données du mois concerné, avant la fin du mois suivant. Les destinataires de ces tableaux de gestion seront les fonctions de direction générale ou de gestion et plus généralement les parties prenantes. La base de données qui sera utilisée pour alimenter ces tableaux de bord sera constituée par le fichier des écritures comptables constatées. Afin que ces écritures traduisent bien des résultats mensuels pertinents, nous appliquerons une procédure de répartition de charges et éventuellement de produits qui permettra d'affecter à chaque mois la part qui lui revient. Nous reviendrons sur cette procédure au cours d'une prochaine vidéo. Nous allons voir maintenant le premier tableau de bord sous la forme d'un compte de résultats mensuel. La finalité de ce reporting est de connaître les différents niveaux de résultats réalisés pour vérifier qu'ils sont conformes à nos objectifs de profitabilité. Les lignes vont traduire les différents postes du compte de résultats qui peuvent être présentés sous forme traditionnelle ou en faisant apparaître les soldes intermédiaires de gestion. Dans notre illustration, l'objectif étant de montrer le principe, nous n'avons pas déployé toutes les lignes du compte de résultat. Il va s'agir ici de ramener dans chaque ligne du tableau le ou les soldes comptables mensuels des comptes de classe 6 et 7, qui représentent respectivement les montants de charges et de produits du mois considéré. Bien entendu, on s'efforcera de déployer le compte résultat jusqu'à la simulation du résultat net et de la capacité d'autofinancement, d'autant plus que nous aurons besoin de cette capacité d'autofinancement comme donnée d'entrée du tableau numéro 3. Un abscisse du tableau, nous allons positionner les mois d'activité. Il peut être utile pour débuter le tableau de positionner dans les premières colonnes l'historique par exemple sous forme des données de n-1, un prévisionnel de n et enfin le cumul du réalisé de n qui correspondra à la somme des montants apparaissant dans chacun des mois au fur et à mesure de leur réalisation. Enfin, une colonne mentionnant le taux d'avancement du budget pourra compléter ce début de tableau. Les colonnes suivantes vont être servies par les soldes mensuels des comptes de gestion regroupés par poste. Pour une meilleure analyse de ce reporting, il est utile de visualiser à la fois les montants en valeur absolue et en valeur relative qui peuvent prendre par exemple la forme de calcul de ratio. De même, il ne faudra pas se priver à chaque fois que c'est possible d'associer au tableau de bord un visuel graphique. Dans notre illustration où l'on souhaite suivre par exemple l'excédent brut d'exploitation mensuel, on pourra porter par exemple à la fois en valeur absolue et en valeur relative les éléments dans un graphique combiné. On peut également par exemple positionner sur le graphique notre objectif de taux d'excellent bruit d'exploitation, en l'occurrence ici 7,38%. On visualise alors rapidement que ce taux n'est atteint pour aucun des mois du premier trimestre. Nous reprendrons cet exemple de manière plus détaillée dans de prochaines vidéos. Le deuxième tableau de bord mensuel comptable que nous allons voir consiste à calculer la valeur du besoin en fonds de roulement à la fin de chaque mois et son évolution d'un mois sur l'autre. Ce deuxième tableau va répondre à la question quel besoin net de fonds est généré et nécessité par l'activité à la fin de chaque mois et comment évolue ce besoin au cours des mois. Pour élaborer ce tableau, on va importer chaque mois les soldes débiteurs ou créditeurs des comptes de bilan de classe 3 ou 4 constitutifs des postes du BFR. Bien entendu, contrairement au premier tableau dans lequel on importe les soldes mensuels des mois considérés, ici, s'agissant de comptes de bilan, on importera chaque fin de mois les soldes cumulés depuis le début de l'exercice. Ainsi, le solde du poste client au 31 mars résulte du report à nouveau éventuel au 1er janvier, plus la somme des débits du trimestre, moins la somme des crédits du trimestre. Comme pour le premier tableau, il faut faire en sorte d'associer à chaque fois que c'est possible un visuel qui permettra d'identifier plus rapidement les points clés. Dans notre illustration, on voit que le montant du BFR augmente significativement au mois de mars. Cela nous conduira à mener une analyse plus fine sur les causes racines de cet accroissement. Est-ce l'activité qui a augmenté et où y a-t-il une dérive des postes principaux constitutifs du BFR En résumé, ce deuxième tableau va nous être très utile pour maîtriser le cycle d'exploitation en identifiant rapidement tout poste qui est amené à dériver. Le BFR étant calculé chaque mois, ça va nous permettre d'évaluer le BFR moyen et les éventuelles saisonnalités de ce même BFR. La possibilité de calculer le poids des différents postes constitutifs du BFR nous permettra de mettre en lumière les principales composantes et leur évolution. Enfin, le calcul de la variation mensuelle du BFR nous permettra de savoir si des besoins supplémentaires sont à financer ou au contraire s'il y a des dégagements de ressources. Et d'autre part, cela constituera une donnée d'entrée pour le tableau 3 que nous verrons par la suite. Le troisième et dernier tableau de notre triptyque de gestion financière est le tableau mensuel des flux de trésorerie. Ce tableau va permettre de justifier ce qui s'est passé en matière de trésorerie entre le début et la fin de chaque mois. On va distinguer dans ce tableau de bord le flux net de trésorerie généré par l'activité, le flux net de trésorerie provenant des opérations d'investissement ou de désinvestissement et le flux net de trésorerie résultant des opérations de financement. La trésorerie de l'activité est égale à la capacité d'autofinancement diminuée de la variation du besoin fonds de roulement. Ces deux lignes seront servies par les calculs déjà effectués dans le tableau 1 et dans le tableau 2. Pour les autres lignes de ce tableau des flux de trésorerie, nous irons chercher dans la base de données des écritures comptables les éléments nécessaires. Par exemple, sera ramené dans la ligne Investissement les montants mensuels enregistrés au débit des comptes d'immobilisation correspondants. A l'inverse, la ligne Emprunt souscrit sera servie par les montants mensuels crédités au compte d'emprunt et par les montants débités à ces mêmes comptes pour la ligne Remboursement sur Emprunt. De même que pour les tableaux précédents, un graphique va nous permettre de visualiser rapidement ce qui s'est passé en termes de trésorerie, par exemple pour le mois de février. La trésorerie début février est de 102 500, l'activité a généré une trésorerie positive de 21 1 la trésorerie de l'investissement est négative de 116 000 mais compensée par la trésorerie positive du financement à hauteur de 99 167 ce qui explique la position de trésorerie fin février, qui ressort à 106 668. En résumé, ces trois tableaux mensuels de gestion que nous venons de voir vont permettre premièrement de savoir si l'activité du mois est bénéficiaire ou déficitaire. Deuxièmement, d'identifier rapidement toute dérive éventuelle du besoin en fonds de roulement. Et enfin, troisièmement, de connaître chaque mois l'origine et la destination de la trésorerie. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné ce tuto. Je vous invite à vous abonner gratuitement à notre chaîne, à liker, à commenter, poser des questions sous les vidéos. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.